Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons parler de poutiste encore, Mamadi Doumbouya, de ses alcooliques, de ce qui se passe à Kankan. Et depuis hier, je voulais annoncer. Nous ne savons pas si actuellement le poutiste. Il est dans un camp militaire, mais ils sont en train de préparer un meeting. Ça dépend de l'ampleur du meeting. Si les gens sortent, là, ils arrivent à mobiliser et là, comme ça, le bandit, il va sortir. Parce qu'il s'est dit, après le mois de Ramadan, là, ça va chauffer sur l'étendue du territoire. Après le mois de ramadan, là il m'a dit, le CNRD, ils sont déjà au courant que non, ça va chauffer. Personne ne les fera cadeau. Donc, euh, ce qui se passe, ce qui se passe là-bas, nous sommes déjà au courant. Les arrestations, je vous ai parlé de l'un des chefs de quartier. Vous savez, ce sont les, les premières personnes qui les ont soutenues dès le début du coup d'état. Ils ont pris beaucoup d'argent avec eux. Ils vont sensibiliser les jeunes. Des mouvements de soutien. Ils ont bouffé leur argent. C'est pourquoi trois chefs de quartier ont été démis de leurs fonctions Et les, les arrestations continuent jusqu'à présent dans la ville de Cancan. Ils ont presque militarisé la ville de Kankan. On vous a dit. Là, il m'a dit. Quoi que tu fasses, mettez les cœurs. Et Kako Les gens de manka horon Aujourd'hui c'est la Guinée qui est prise en otage, manka c'est pas une affaire de Malinke. dit tu peux pas, tu n'es que un simple traite. bandit, tu peux pas, la Guinée, toi tu ne peux pas, tu n'as ni le niveau. Regarde déjà une année et demie. Voilà, salut à tout le monde, la famille. Euh, le le poutiste aujourd'hui, il cherche à avoir un bain de foule pendant ce mois de ramadan, parce qu'il sait qu'après le mois de ramadan, c'est chaud. Et depuis que le président Fakone a échangé avec ses militants, ah non, le bandit, actuellement, c'est l'intimidation. Qu'est-ce que les gens de Cancan Alouka Moukila, vous-même, vous avez été à Cancan, chaleurette. Il dit, aimez... Aimer Dumbuya, comme vous avez aimé le président Fakonde, c'est ce n'est pas forcé. C'est ce que je dis. Il n'y a pas amour forcé. al fait Hein Dumbuya, les gens ne veulent pas de toi. C'est ça la vérité. La démagogie que vous êtes en train de faire, moltifé. Moltifé. Kankakal Bratoro, mol Bratoro. C'est le mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous avez fait pour Kankak Brocro lui dit. Brokron Ludji, cabinet Silla Bill Gates, Docteur Dianelou, Oye Dr. Docteur Kassourou, Damarolu, Ibrahim Krumalou, Aliakaka Brokron ludi Chaque mois de Ramadan, les dons du président Alpha Konde, Beka Ollon, ça on n'a même pas besoin de rappeler, à plus forte raison son gouvernement. Vous des plaisantins comme ça, des comédiens, Hein Des comédiens. Regardez la situation du pays aujourd'hui. Vous êtes incapable. Vous ne pouvez pas bien Bialtec signer. J'ai montré, regardez sur ma page, j'ai posté des vidéos. Parce que le Guinéen aujourd'hui, quand vous parlez, moi je vous ai dit, le général 5 étoiles, moi je suis le haut niveau. Moi je ne parle pas des artistes, je ne parle pas d'autres choses. Moi c'est politique. Et je vous ai prouvé. Depuis hier, c'était des fouilles, des arrestations. Donc, comme moi, le général, je vous dis quelque chose là. Je sais que ceux qui m'aiment pas là, parlez. Mais après, vous allez voir. C'est ça le général. C'est la force du général 5 étoiles. Donc, vous allez beau dire ici. Oh non, c'est pas vrai. Mais appelez les gens de Kanka. Ils vont vous dire ce qui est dans leur ville actuellement. La ville est militarisée. Des pick-up partout. Ils sont en train d'arrêter les jeunes que ceux qui ont manifesté pour la dernière fois pour le courant. Alors c'est ça la démocratie de Mamadou Doumbouya. Mbaraf walinyana mko ni bandir le nyona. Ann bandir le nyona, ann son le nyona, cambre bal le Ils sont allergiques aux critiques, à l'outanale, moi et beaucoup à fois. Non, aliymina benter. Je vous ai dit c'est des bandits ces gens-là. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Ce sont des brigands ces gens-là. Le CNRB. Mamadou n'a la groupe Monano. Bala, Amara, laima laimadi, Idiamine. Albert Bandi, mon anou. vous avez dit l'armée est manipulée. Même ceux qui vont, ceux qui vont vous attaquer, ils sont juste manipulés. Sinon, hein C'est vraiment dommage. bandilou, ils n'ont pas le niveau. Quand qu question de jeunes, qui a besoin des voleurs, des criminels, des traite Vous pensez que la Guinée va avancer avec ces vauriens Ça fait une année et demie. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire Donc, Kankakalo il est tout à fait. Il Même si c'est un forestier qui est le Président de la Guinée, au démi, au la Guinée, là, il est tout à fait. Même si c'est un peuple qui est Président, ce qu'il va faire pour la haute Guinée, là, il m'a dit, ne le fera pas. Si c'est un sou qui est Président, a dit qu'il est tout Là, il m'a dit, je suis tout à fait. C'est le côté de amaman femme. Je suis tout à fait. Il est tout à Il a fait pour leur intérêt. Parce que, oui, on allait les attraper, les narcos. Et le bandit a en fait le coup. Et regardez aujourd'hui le pays. Moi, bon, je vous avais dit. Donc, euh, sensibiliser les jeunes de Cancan -Can de ne jamais accepter ce bandit-là. Voilà. De ne jamais accepter Mamadi. Parce qu'à lui faire cacao, fait fanka. Suko. A lui fait Mais Regardez le maire de Cancan. -Can. <rire> Maman dit que nous parlait ici, que eh, personnalisation de la chose publique. Vous avez vu sa maman. Fauteuil d'honneur. Elle n'est ni, ni cadre de l'administration. Fauteuil d'honneur. Au-delà de ça, mais ce qui se passe chaque matin, c'est la maman de Dumbuya. C'est rigolo. Le maire, le maire c'est-à-dire les cadres du gouvernement, ils doivent aller dire bonjour, maman, pour aller au travail. Euh, non, on A dit que Non, les Guinéens, après ça là, personne ne va parler de coup d'État. C'est-à-dire quand les bandits vont dégager ce, ce, ce narco du pouvoir, non, les Guinéens ne vont plus parler. Et le maire de la ville doit aller dire bonjour à la maman de Dumbuya pour aller à la mairie. Euh, alors, non. Je vous ai dit, ils sont paniqués. Moi, je vous ai déjà dit, les gens là, ils n'ont plus de soutien. Morissana est parti en Turquie. Hey, la honte du siècle. La honte du siècle. Il est parti. Vous, ai, vous avez entendu dans les médias, ils vont faire retourner le président Fakonde. Hey, le président Fakonde, il est plus fort que toutes ces personnes. Moi, je vous ai dit, au moment opportun, les bandits l'ont dégagé ils sont partis mais William Sanda, il va même pas vous dire ce qui s'est passé en Turquie. <rire> même pour voir Erdogan, il n'a pas pu voir Erdogan. Même pour voir, j'ai dit audience seulement, audience pour voir Erdogan, il n'a pas pu voir Erdogan. Regardez-le. La vidéo que j'ai postée sur ma page. Il est en train de pleurnicher parce que oui, la communauté internationale, tout le monde a compris que oui, ce que nous nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est ça la vérité. On a affaire à des narcos. On a affaire à des bandits. On n'a pas affaire à des, à des patriotes comme les gens prétendent. On n'a pas affaire à des gens qui ont la notion de la République, mais plutôt des bandits. Comment pleurer, Michel? C'est vous qui avez donné. Ce n'est pas les États-Unis qui vous ont imposé 24 mois. Personne ne vous a... Vous vous avez dit, voilà, on a déjà fait une année et, et trois mois, mais on a besoin encore de 24 mois. Personne ne vous a imposé 24 mois. C'est vous. C'est vous-même. C'est vous qui avez décidé. Vous dites... Vous avez appelé les ambassadeurs de, de, de G5. Vous dites, nous, on a besoin de 24 mois. Après une année, trois mois, euh, trois mois. Maintenant, si les états unis eux, ils disent, ils ont chronométré, ils ont dit 24 mois. Où est le problème Vous avez déjà dit 24 mois. On dit 24 mois. Chrono, où est le problème Si vous ne vous reprochez de rien. Mais il faut voir, Maurice lui-même, toi qui as ta famille ici, tu as vécu aux états unis ici. Toi, Maurice tu vas te créer des problèmes. Transition, là, c'est juste un temps. Tu vas faire les états unis à un moment donné. Il y aura des carnages. Toi, Morissanda, tu ne vas plus mettre pied aux états unis ici. Tu as la nationalité, mais tu vas faire en sorte qu'ils vont te retirer la nationalité parce que tu es complice des bandits, Morissanda. Tu es à, à Washington. Et c'est toi qui es en train d'encourager les bêtises. C'est toi qui es en train de dire, la communauté internationale, tout le monde, les institutions. Hey, et toi-même, vous savez que les gens m'ont tant à quoi bon de, de vous mentir vous-même Les gens ne veulent pas de vous. Aujourd'hui, regardez le monde entier. Ça à les saisies de drogue aujourd'hui, c'est en provenance de Conakry. En Europe, Conakry. En Afrique, Conakry. En Asie, Conakry. Les saisies records Conakry. Mais vous pensez que les gens sont bêtes sur si le régime qui est là, et les, les, les gens qui forment ce régime, Mamadi, à compter par Mamadi, en Hollande, il a son casier là-bas. En Guinée, c'est connu de tous. En France, il était légionnaire qui a été chassé pour indiscipline. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire Donc, on vous a dit Wallah, ça ne marchera pas. Quoi que vous fassiez, vous montez, vous descendez. Les gens sont déjà au courant. Kankakalou, chapeau, Yireourolu. Chapeau. Monté Djamfa, quand Jamfa a encouragé. Ils ont menti ici. On vous a menti ici. Que le docteur jané voulait faire le coup d'état. Ils n'ont même pas honte. Ils ont dit ça devant tout le monde ici. Que Mamadi est venu pour sauver le président, Alpha Kondé, nanani nanana. Alte Sala Lany. Hein? Alte dit. Vous, c'est le mois de Ramadan. Alta Timbrina douna Aujourd'hui, regardez. Allez, c'est un docteur qui a dit un a dit que le un cadre. C'est un cadre qui a dit que a dit un a a dit un a Il a a eh, vous, allez, vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez encore beaucoup attendre. Moi, je vous ai dit, ces gens-là, il faut les mater, ce sont des rebelles. Une, ça dit, la rébellion se mate, on mate la rébellion. On ne négocie pas avec des rebelles. Mamadi est un rebelle. Mamadi Doumbouya est un rebelle. Voilà. On ne négocie pas avec un rebelle. Je vous ai déjà dit, depuis le début, vous êtes en train de perdre du temps. Dadi, ça fait combien de temps. Il est parti. C'est Lui déjà ça fait une année et demie. Déjà Il y a eu quoi Il y a eu recensement. Le <rire> Guinée vous êtes en train de rêver Vous n'avez pas vu les états unis ont touché l'affaire de chronogramme Ils sont fâchés Parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne vont pas respecter Eux-mêmes ils savent qu'ils ne vont pas respecter ce chronogramme Je vous ai déjà dit Mamadi est en train de préparer autre chose Vous vous êtes en train de dormir Je vous ai dit si on doit combattre ces bandits levons nous ce n'est pas l'affaire de Soussous, de forestiers, de Peul, de malinké. C'est la Guinée qui est en danger aujourd'hui. Les narcos ont pris le pouvoir. Ceux qui veulent profiter peuvent en profiter. Mais la situation du pays aujourd'hui, si tu veux, il ne faut même pas aimer le président Fakonde. Mais la vie avant le 5 septembre et la vie maintenant, les activités dans le pays, les PME, hein? le nombre de travailleurs à la fonction publique. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'aimer le président Fakonde pour faire la différence là? Tu n'as pas besoin d'aimer le président Fakonde, mais c'est de comprendre la vie. On a connu ici Ebola, malgré ça, la Guinée coupée du reste du monde. Mais la gérance, comment le président Fakonde a tenu? Ça, c'est devant tout le monde. Il faut être il faut être fou ou bien il faut être ranculé pour ne pas, pour ne pas reconnaître ses mérites. Après ça, il y a eu la crise politique malgré les, les manifestations et consorts. L'économie guinéenne se portait bien. On a connu Ebola, euh, euh, Covid tout récemment. Le pays est encore coupé. Mais malgré tout, vous avez vu la différence. Des bandits qui viennent. Y a, actuellement, il n'y a pas Covid, il n'y a pas Ebola, il n'y a pas manifestation politique. Le pays est à terre. Parce que quoi Parce que c'est des bandits qui ne veulent pas partir. C'est eux-mêmes qui sont en train de créer des conditions pour ne pas que les gens aillent investir en Guinée. Les bailleurs de fonds, qui va donner son argent à des bandits, à des narcos Comme ça, aujourd'hui, ils sont, ils sont sortis. Même l'université, il n'y a même pas eu de financement. J'ai dit même l'université, l'université guinéenne, chaque année, on donnait de l'argent. Mais cette année, vous savez pourquoi Parce qu'ils ont compris que ceux qui gèrent, ce sont des bandits. C'est ce qui fait qu'ils n'ont rien aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne peuvent pas recruter. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de climat de, de confiance. Il n'y a pas de climat de confiance. Ce sont des bandits. Hein Ce sont des bandits on a affaire à des bandits c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, ils attaquent nos pages partout. Ils, les journalistes, ils veulent pas qu'on les dénonce, ces bandits-là. Donc, oh, moi, je ne sais Ce n'est pas question du président Alpha Condé. Voilà. président alpha condé n'a a fait, n'a rien fait. Mais il s'agit de l'avenir de ce pays. Ce n'est pas ces bandits-là qui peuvent le faire. Ils n'ont pas de niveau des gens comme les Amara, des tonneaux vides comme ça. Des gens comme Laïmadi. dit. Après, non, c'est question des jeunes. Quels jeunes Des jeunes bandits qui sont en train de construire des châteaux, en train d'humilier nos élites. Des gens qui ont apporté un changement à ce pays, qu'à l'État soit petit. La route nationale. Ces vauriens sont flanqués dans les projets des autres. Mais quels projets qu'eux-mêmes ils ont monté. Tout ça, ce sont des projets du Fama. À un moment donné, le président Fakonde avait bloqué ses projets, pour faire des audits. Les humiliations qu'ils sont en train de faire, le président Fakoné n'a pas eu besoin de ça. S'il était comme eux, des chasses aux sorciers, comme lui-même il disait au début, hey, je vous ai dit, tout ce que Mamadi a dit dès le début, <rire> dans son discours, c'est ce qu'il est ce qu venu faire. Et vous-même, vous avez écouté le bandit, il dit, hey, je vais faire le sale boulot. Quelqu'un qui est conscient, qui est normal, qui est venu s'arrêter devant vous, je vais faire le sale boulot. Oui, c'est son sale boulot pour faire plaisir à la France. Sinon, quelqu'un qui est conscient ne va pas venir s'arrêter devant les Guinéens pour dire, sale boulot. Et c'est le sale boulot qu'il est en train de faire. Chasse aux sorciers. Est-ce que pour développer la Guinée, on a besoin vraiment de air Guiné, parler de, de, de conneries Le président Fakonde ne s'est pas mêlé de air Guiné pour travailler. Si vous savez que vous êtes fort les autres n'ont rien fait. Vous êtes venus, vous avez saisi leur passeport, gelé leur compte, mais ils sont là en train de faire bruit. Bavada seulement, attaquer les autres, humilier les autres, des vauriens réunis seulement, des tocans réunis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce pays? Rien, rien du tout. À part la démagogie. Ah non, la refondation, eh, gabegie financier, à part blabla. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes transition blabla. Transition zapata, omunomato, omunomatina. Moi je vous ai dit, hein, à part le président Fakonde, il y a deux personnes. Il ne faut même pas que vous allez vous tromper. Ça, ça c'est clair et net. Si ce n'est pas le président Fakonde, le candidat du RPG, c'est un docteur Kassori et elle a celui d'aller. Si vous dites que vous, là, vous allez venir, vous ne laissez pas le choix au peuple de Guinée de choisir son président, vous, vous allez venir imposer. Wallah, oh il sait que la Guinée n'ira nulle part. Il n'aura pas de paix. Parce que nous-mêmes, on sait c'est ce que vous voulez. Vous, les bandits, là, vous ne voulez même pas de stabilité. Mais Wallah, oh vous allez sauter. C'est pourquoi je dis ce qui est bon pour ce pays, la fasse cela. Mais vous, les bandits, là, vous allez sauter. Si aujourd'hui, on doit parler d'élection, vous savez que c'est entre les deux. C'est entre L.A.C. Loudale et Dr. Kassori. Si le président Fakoné n'est pas notre candidat. Donc, il faut tout faire maintenant, les manœuvres. Moi, je vous ai dit, dès le départ, condamner les Damaro et autres, là, ils vont parce que c'est L.A.C. Loudal, ils veulent, ils veulent que Loudal les rentre. Je vous avais dit, depuis le début, sinon la constitution, là, c'était déjà fini. Moi, je vous ai dit, dès le départ, tout leur plan, c'était, oui, de tromper El ayse de rentrer. Et eh, Guinée, on a laissé tomber tel, mais ils ont compris maintenant. Le temps presse. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont même cherché à dire mettre mandat d'arrêt international contre El ayse Qui va exécuter le mandat des bandits Chalourette s'est flanqué là-bas, non Il n'a pas dit que nous, il y a un secret, ils peuvent ne pas rentrer. Des vouriens comme ça, là. Vous, vous pouvez faire rentrer qui dans le pays, là Même un sans papier. Qui quel est l'état sérieux Si ce n'est pas le Mali ou bien le Burkina qui, qui, qui vont exécuter vos ordres. Mais quel est l'état sérieux Le Sénégal à côté, là, ils ne vont pas le faire. La Côte d'Ivoire, ils ne le feront pas. La Sierra Leone, le Libéra, ils ne le feront pas. Quel est l'état sérieux qui va exécuter des ordres de vous, les narcos Venez vous asseoir, embrouiller les gens. On va faire entrer le président, Fakonde, et ceux qui parlent, on va faire ça. On dirait que vous, vous êtes des élus du peuple, des bandits, des gens qui ont tué. Les gens, le 5 septembre, on ne sait même pas où se trouvent les corps. Venez vous flanquer pour raconter des de salades. Vous, vous allez faire rentrer. Vous pouvez faire entrer qui en Guinée Quel est l'état sérieux qui va vous... Re... vous regardez les institutions aujourd'hui. Les gens refusent de vous financer parce qu'il n'y a pas de climat de confiance, parce que vous êtes des bandits, parce que vous ne, vous ne respectez même pas vos engagements. Tout ce que vous avez dit le 5 septembre, vous avez respecté quoi La souffrance, la misère. Les organisations des droits de l'homme tapent sur vous. Vous étiez là, vous avez cru que vous avez fait le mal au président Alpha Facondé. Voici vous devant les faits. Vous pensez que gérer le pays, c'est être grand, gros, bête, comme vous Vous pensez que c'est la, la taille ou bien la forme, le physique, l'âge C'est le savoir-faire. Personne, personne ne va exécuter vos ordres. cest de vous-même, vous êtes renfermé sur vous-même là-bas. Hein vous êtes renfermés sur vous-même. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire. « Albra Mouria. »« Albra Mouria. »« Al »« Altessez-moi, les là, cest Ça dit plus de 25 000 personnes. Ils ont créé plus. Ça dépasse même 30 000 chômeurs. Un État, c'est de créer des conditions de travail. Ici aux États-Unis, les là, présents, là, après, après 100 jours seulement, on parle combien d'emplois vous avez créés. On commence par ça, 100 jours ici. Vous, vous venez, votre seul euh, <rire> moyen de lutte, c'est d'envoyer les gens à la retraite. Même si c'est des gens qui avaient même dépassé l'âge de la retraite. Tant que ce sont des Guinéens, ils nourrissent leur famille, vous devez être fiers. Mais, ok, on dit non, c'est des vieux, ils devaient aller à la retraite. Oui, on a accepté. Leur communiquant, bidon. ils ont dit ça à des médias. Mais aujourd'hui, ça fait comme un état. Aucun média ne parle de recrutement. Aucun média. Aucun média. Oui toi, général Bok, il dit que eh, Rapid Amara, oui, c'est Mamadi qui va partir avant moi. Inch'Allah. Voilà. Et d'ailleurs, même tu es banni sur cette page. Je t'ai dit, eh, vous allez créer des faux comptes. Moi, le général, je suis plus... Je dis, on n'est pas au même niveau. Vous pouvez venir, je vous bloque, vous créez encore d'autres points. C'est vous qui avez, qui avez envie d'écouter le général. Parce que tous le, les autres, là, ils racontent quoi. Donc... Euh, Nous, on n'a pas besoin. Si on commence à répondre, il ne faut pas répondre à ces petites personnes. Il ne faut pas répondre. Je vous dire, Inch'Allah, je là-bas, à Djoumana Même Allah, subhanahu wa taala a été Quand j'entends des gens, c'est-à-dire eh, esprits païens, nous dire que non, c'est le même Allah, s'il vous plaît, C'est le même Allah, qui dit, quand il donne un président qui a pitié, qui fait tout pour son pays. Vous dites que non ce président n'est pas bon. C'est encore le même Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il va vous imposer un président qui est mauvais, qui est mauvais. Tout ça c'est dans le Coran, Est-ce que moi j'en ai besoin d'inventer Donc quand vous dites toujours masaya Allah, non, oui, mais tenez compte. Il faut combattre aussi Massa il faut le combattre Massa celui qui est mauvais là, des gens comme les Pharaons, il faut les combattre. Hein? Donc si vous n'avez pas compris ça, vous, vous, vous cherchez à, à endormir les consciences. Eh, eh, Masaya, quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, tué des gardes, des gens qu'il a connus, les Seydou, les Benjamins, des jeunes qui lui-même il venait saluer à la présence, il vient, il les tue. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le président Fakonde Vous vous flanquez pour dire que Masaya Allah la kiti. Allah taala, il nous dit... De choisir le meilleur d'entre nous Il n'a pas dit d'imposer Il n'a pas dit d'imposer Donc quand vous venez vous asseoir On dirait que vous êtes des imams Ou vous connaissez quoi Mais ce qu'il a dit, dites cela On dit choisissez le meilleur d'entre vous Mais un traite Allah subhanahu wa ta'ala Lui il nous recommande Il nous, il nous dit d'être reconnaissant Envers nos bienfaiteurs Envers lui-même Et nos bienfaiteurs Quelqu'un qui te lave Qui fait tout pour vous il y a eu combien de mensonges au départ Non, c'est le coup d'État, de, de Mbouya, parce que le droit de silence au, pré au président Alpha Condé, ils ont profité de cela pour tromper, acheter leur conscience. Non, dit, il est en train de travailler, faire ce que le président Alpha Condé a entamé. Mais depuis que le président Alpha Condé a parlé, le, le rideau est tombé. Les menteurs maintenant, ils n'ont plus d'arguments. Via, via, via. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je préfère mourir dans ce combat-là. Rien, personne ne peut influencer sur moi. Je vous ai dit, je ne veux pas votre argent. Je vais donner ça à qui Vous m'avez proposé combien d'argent Plusieurs fois, 300 000, 250 000 dollars. Juste de me taire, que de ne même pas vous. Juste me taire seulement. Je vous ai dit quoi Ma conscience d'abord, ma propre conscience va me frapper. L'argent-là, est-ce que je peux donner ça à ma maman Je vais donner ça à qui À quel parent Est-ce qu'il y a de la braca dedans je vous ai vu tuer des gens. La garde présentielle. Je vous ai vu trahir le président Fakonde. Que moi les gens m'ont connu sur les réseaux sociaux pour ce combat. Vous pensez que moi je suis maudit Ce n'est pas mieux de mourir que les gens disent Ah non, Horon et Damaroé. Damaro, c'est quelqu'un de parole. Mais que de prendre cet argent, je meurs, je meurs quelques jours, on me voit. Bon, je parle d'abord, je dis, ah, voilà ce qu'on va faire. Ou je vais me taire, les gens vont dire, oh, le traite. Ils vont insulter tous les ressortissants de Damaro. Ils vont insulter tous les Konyanké. Oh, le jeune Konyanké maudit là, traite là, il a fait ça. C'est ça qu'ils vont dire. Donc, moi, ma dignité là, l'argent que vous me proposez là, ça ne peut pas acheter ma dignité. Ce qui peut acheter ma dignité là, c'est le bonheur de la Guinée. Ma dignité, c'est ça. C'est votre départ, ma dignité. Donc, vous ne pouvez rien. Ne vous fatiguez même pas. Payez encore des gens. Pour dire que vous allez vous attaquer à moi ou chercher. Moi, je vous ai dit, vous m'avez encore grandi de plus. Vous faites tout, vous me rendez encore plus fort. Quand quelqu'un vous dérange, vous, vous passez par des trucs, vous pensez que vous êtes en train. C'est maintenant les gens ont plus confiance. Allez-y regarder mes vidéos maintenant. C'est maintenant les gens ont compris. Je vous ai dit, tous vos traites là. Parce que moi, je vous ai dit, ce que je fais là, si c'est pour venir. Prendre ou bien prendre de l'argent, venir attaquer quelqu'un, c'est Allah qui va me punir. Moi je vous ai déjà dit, si on me paye pour venir attaquer quelqu'un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va me payer. Moi je ne dépasse si quelqu'un dit Ah Damaro, tiens, voici ça, ton, ton prix, prix de prix de licence, prix de téléphone ou quelque chose comme ça. Je ne parle pas de ça. Mais pour dire que moi je vais venir faire mes vidéos. Regardez, je n'ai pas de chaîne YouTube, mes comptes actuellement ce n'est pas monétisé, donc je le fais de moi-même. Les gens prennent mes vidéos, ils se font de l'argent Sur Youtube ou autre chose Parce que je ne vais même pas aller sur tous ces tirs Quand je vais le faire, c'est encore les mêmes idiots Qui vont dire, oh non non non Il veut parler juste pour se faire de l'argent Pour la visibilité, pour des trucs Vous avez vu, d'autres font plus de vie Moi je vous ai dit, je suis plus fort que vous Moi j'ai un mental d'acier Je vous ai dit, je suis plus fort que vous On a soutenu le RPG au départ Vous avez vu, moi Damaro J'ai été en Guinée j'ai payé mon billet, ce n'est pas le RPG. Donc je vous ai dit, ce n'est pas vos paroles ou vos diffamations ou vos conneries là qui peuvent moi me rabaisser. Et je vous ai dit de chercher à connaître qui est Damaro. L'éducation que moi j'ai reçue, ma famille ou quoi, avant de vous, de vous mettre à raconter des, des conneries sur la vie des gens. Vous ne connaissez même pas quelqu'un. Vous vous mettez, vous, vous cherchez, c'est-à-dire c'est des gens. C'est-à-dire, ta vie dépasse mille fois leur vie. C'est eux qui viennent s'asseoir Quand ils vont parler du général Moi je vous ai dit Si je réponds, si je réponds à un petit blogueur encore C'est que mes abonnés là Désabonnez-vous de ma page Moi je vous ai dit Quand vous me voyez faire quelque chose Laissez-moi faire Je sais pourquoi je le fais Mais comme je vous l'ai dit là Si vous me voyez en train de répondre à un petit blogueur Ne me portez plus confiance Ils peuvent vous raconter S'ils veulent Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent Ça glisse sur mon corps moi, je dors, je me réveille, je mange, je fais mes activités. <rire> Aucun parmi eux. Je ne suis jamais venu ici demander à quelqu'un, donnez-moi de l'argent, cotisation, aidez-moi. Je n'ai jamais fait. Donc, euh, donc moi, je m'en fous de votre halala. Merci à tout le monde.